Bien bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur cette petite vidéo dans laquelle je vais essayer de vous expliquer ce qu'est l'OPPT, ce qu'ils ont fait et en quoi c'est bénéfique pour nous. Donc l'OPPT, le One le People Public Trust, constitué d'un groupe d'avocats très compétents qui, dans le cadre du système juridique, a décidé, quelques années en arrière, de se dresser contre le système afin de corriger les injustices dont ils étaient témoins. Pour commencer leur investigation, ils décidèrent de dénoncer les malversations faites par les banques avec l'argent public. Cet argent est employé par les banques à des fins privées et s'avère souvent en relation directe avec la majorité de tous les crimes. Crimes contre l'humanité, crimes contre la souveraineté du citoyen, Crimes judiciaires et commerciaux, etc. Ce qui inclut sans limite les violations de la paix, les outrages, la servitude involontaire, l'escroquerie, la coercition, l'utilisation de la force, le vol, le découragement, les actes, de, les actes et pratiques trompeuses, etc. Voilà en quoi ils sont formidables. Parce que grâce à eux, nous sommes libres. Enfin, vous verrez ça plus tard. Voilà, PPT les dettes effacées. Donc tous ceux qui continuent à payer des impôts, il hein, faut bien vous dire quelque chose, c'est que tout ça, ça va directement dans la poche des politiques. C'est bien écrit, toute dette a été effacée et les entreprises incluant sans limite les multinationales gouvernementales et les banques ont été saisies. À tous ceux qui ont des crédits antérieurs à 2012 et qui continuent de payer, pff, comment vous dire, vous, vous faites sévèrement avoir. Donc le 25 décembre 2012 a été porté à la connaissance du public que le système qui dominait notre planète a été fermé légitimement fort clos par des gens courageux agissant au nom de tous. Voilà ce qui emmerde bien nos gouvernements. Et pas que les juges, les huissiers, tout ce, ce tas de merde là. Oui parce que maintenant les juges, les juges à titre personnel. Hein, donc c'est à titre personnel qu'on peut se retourner contre eux grâce à l'OPPT encore une fois. Et pas pour rien, hein, parce que vu qu'ils jugent à titre personnel, c'est carrément de la perpétuation de l'esclavagisme qu'on peut leur coller. Donc j'aime autant vous dire qu'ils vont prendre cher. Bref. J'espère vous avoir éclairci un minimum sur le sujet. Sachez que je vais mettre tous les liens dans la description, que ce soit pour le PPT, ça vous permettra de lire ce que j'étais en train de lire, de vous faire votre idée, votre opinion. Je vais mettre aussi en lien les avis de courtoisie et les avis de renonciation que nous ont gentiment fourni l'OPPT. Bien entendu, vous pouvez prendre ces, ces, ces lettres comme modèle et les faire vous-même. Vous êtes souverain. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser ceux de l'OPPT. Mais c'est très très bien par contre pour faire comprendre à tous ceux à tous ces esclavagistes là qui qui guettent dans l'ombre, qu'ils ne sont plus les bienvenus. Je vais aussi vous mettre des liens qui vous... Voilà, comme celui-ci par exemple, sur la tromperie au code Justinien, qui est très très important à savoir, parce que votre nom de famille écrit en majuscule ne vous appartient pas. Ça appartient à l'état civil. Et pourquoi en majuscule Tout simplement parce que ce n'est pas du français. C'est considéré comme du latin de cuisine, aussi dit latin dégradé. C'est une langue pour les morts. Pourquoi pour les morts Eh bien parce que l'état français, comme tous les autres états, se sert du certificat de naissance que vos parents apportent à la mairie, pour vous dupliquer virtuellement, créer un homme de paille de vous, qui, cet homme de paille, est leur esclave éternel. Donc à vous de savoir différencier l'être humain de l'homme de paille, et surtout le plus important, d'oublier cet homme de paille. Parce qu'on vous a bien dit depuis votre plus tendre enfance que vous vous appelez monsieur, madame ou mademoiselle un tel. On ne vous a pas dit votre homme de paille s'appelle un tel et vous, vous, vous appelez votre prénom. Non, non, non, ça c'est de la fiducie, de la, de la tromperie, tromperie au code justinien. Donc pourquoi un langage pour les morts et eh bien tout simplement parce que une fois que votre homme de paille est créé, vous en qualité d'être humain, vous êtes considéré perdu en mer, mort et perdu en mer. Donc votre homme de paille, cette fiction juridique sans âme appelée légalement, c'est un mort. Vous, vous reconnaissez être mort, vous non, parce que sinon, faudra m'expliquer comment vous faites. Hein. Moi, personnellement, je suis un être humain, fait de chair, de sang et d'os, et doté par la grâce du créateur d'une âme, me permettant de différencier le bien du mal. Voilà, donc cette fiction juridique sans âme est appelée aussi personne morale. Pourquoi personne et bien, parce qu'une personne n'est personne. Donc, je tout ça dans, dans la description et j'espère que vous allez prendre le temps de le dire, de vous renseigner, parce qu'il y a tout à y gagner, vraiment tout. Vous allez comprendre comment on se fout de vous depuis votre plus tendre enfance. En espérant vous avoir été utile et en vous souhaitant une excellente journée. de les amis, prenez soin de vous et des autres.